Alors Xavier Durocha, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la BNP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier Oui, je suis le responsable du learning development, change management et de la transformation digitale au niveau de BNP International Retail Banking. C'est tout le réseau retail hors zone euro. Alors, comment, dans une si grande entreprise comme la BNP, on met en place un processus de transformation digitale Quelles sont les différentes étapes pour y arriver Je dirais. Trois étapes. Actuellement la première étape c'est tout ce qui est réseau social d'entreprise donc là on va parler outils et tout ce qui est lié au réseau social d'entreprise. Euh, le tout est d'implémenter ce réseau social d'entreprise et d'accompagner l'ensemble des acteurs de la banque à utiliser au quotidien dans leur fonction ces réseaux sociaux d'entreprise. Et Tout ça ça signifie des transformations des habitudes de travail pour plus d'efficacité mais ça signifie un sacré accompagnement en changement. Donc la deuxième étape, euh, donc, ça va être plus sur, le, sur la transformation du, du bloc euh, vers, la, vers le distanciel. Oui, en fait, euh, ce qui est important, la transformation digitale, l'accompagnement en changement, signifie euh, bien sûr aussi de transformer et d'aider les collaborateurs à changer leurs habitudes de travail et donc à les former. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est aussi, on va passer vers la transformation de la formation et du learning development soi-même. Autrefois c'était 90% que ce n'est 95% de présentiel. Et bien maintenant on va faire éclater ça sur, vers d'autres solutions qui sont le distanciel. Le distanciel c'est tout ce qui est le e-learning, le MOOC, le Spock, enfin tout ce que vous pouvez, vous pouvez appeler. mais on va aussi euh, retravailler vers tout ce qui est l'expérientiel, c'est très classique, c'est le tutorat, c'est le mentoring, c'est le, le coaching, mais ça que ce soit de façon présentielle ou distancielle, puisqu'on peut faire aussi du motorat à distance. Hein. Et ça va être vers l'événementiel, c'est la mise en valeur des experts en faisant travailler sur d'autres solutions. Et ça, ça veut dire qu'on va changer complètement la perspective que l'on a de, du learning-développement et euh, travailler de plus en plus avec des moyens un peu plus modernes. D'autant plus qu'on voit sur la carte derrière vous que vous êtes présent dans de nombreux pays, d'où euh, l'importance... Euh, oui, et euh, au, au, néanmoins... Euh, nous sommes dans de nombreux pays, mais aussi dans les pays, quand vous êtes d'un côté à l'autre de, de l'Ukraine, c'est des longues heures de transport, donc ça on ne peut pas le faire. Quand vous allez au Mali, d'un côté à l'autre, c'est deux jours de transport quand il n'y a pas les pluies qui sont arrêtées. Donc ça signifie quand même que tout cet, tout cet aspect distanciel va permettre à des personnes qui sont très éloignées d'avoir accès à une formation. Il y a évidemment beaucoup de sujets, c'est-à-dire des problèmes de, de bande passante, des problèmes techniques. Mais ça, ça a tendance à se résoudre. Et donc la, la troisième étape, euh, ça c'est ce qu'on ce qu va faire demain. Donc c'est dépasser un peu ce distanciel, on aller au-delà encore. Oui, oui, bah, euh, vous deux, oui. vous fusionnez les deux finalement. Vous fusionnez les deux puisqu'on parle de réseau social d'entreprise et tout ce qui est les outils qui sont liés. Là, on parle maintenant des outils euh, qui vont permettre d'améliorer le, le développement du savoir-faire. Demain, les deux vont fusionner et on va aller vers un réseau social apprenant. Et ça, ça va encore transformer encore plus euh, les fonctions même du learning-développement. Puisque le Learning Development devra, plus, devra maintenant commander à fider sur les basiques des métiers de la banque ces plateformes sociales. Et ces plateformes sociales auront elles-mêmes des, des communautés qui sont dédiées au savoir-faire. Et le rôle, donc, ça sera fider ces communautés et les aider à, à faire. Mais ça sera aussi de travailler sur la supervision des communautés. Et ça, c'est aussi un rôle qui va être affecté euh, à, la, à la RH et d'autant plus au Learning Development.